Qu'il soit grand, qu'elle ait du charisme, qu'il soit force de proposition, qu'elle soit 4.0, qu'il soit à l'écoute, qu'elle soit tournée vers l'avenir, qu'il soit compétiteur, qu'elle soit engagée, qu'il soit proche des étudiants, qu'elle soit disponible, qu'il porte des baskets, qu'elle soit corporate, qu'il soit un leader. Et vous, vous l'imaginez comment le directeur de demain Le 5 novembre prochain se dérouleront les élections des représentants des membres élus du conseil d'administration. Le rôle d'un membre du conseil d'administration, c'est de participer à la mise en œuvre effective des dossiers stratégiques pour l'établissement. Tels que l'approbation du budget, des conventions, du règlement des études ou encore des règles relatives aux examens. Mais pas que. En juillet 2021, les membres du conseil d'administration seront également amenés à proposer le nom du directeur de l'UTBM. Parce que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Le 5, le 5 novembre, on vote, vote.